Salut, on va modéliser deux nouvelles pièces de notre voiture. Pour faire ça, on va utiliser un plane. Du coup, on va faire un shift A, on va importer un plane. On va faire slash pour placer notre plane au premier plan. Et déjà, lorsqu'on a ça, on va aller en edit mode. On va faire un inset avec I. Du coup, on appuie sur la touche I comme ça. Et on va faire un E, une extrusion sur l'axe des Z. Du coup on fait un E et on déplace sur l'axe des Z. Un tout petit peu. On va faire ici un CTRL R. Là. Et on va euh, déplacer ici vers le haut. Là on va faire un CTRL B comme ça et on va augmenter le nombre de vertices. Ok cool. On va euh, à présent ajouter des edges loop de maintien ici et on va subdiviser tout ça. Du coup, on fait comme ça. On va smousser les vertices. Et on va aller sur la vue de dessus. On va faire un CTRL R ici. Et on va euh, travailler avec le modifier Mirror. Du coup, on va supprimer les vertices ici. On fait un X, Delete Vertices. On ajoute le modifieur On ajoute le modifieur euh, mirror que l'on va placer au-dessus ici. On va faire un CTRL tab pour le mode de sélection de vertices. Et on va cliquer là. Ok, et donc je disais que on va SRUD euh, sur l'axe des Y. Comme ça. Ici, on va cocher le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'arc de cynicry. On extrude encore. On déplace comme ça et on déplace ici. Ici, on va faire un CTRL R. Et enfin, on va ajouter le modifier Solidify. Là, on va soit augmenter la finesse de manière négative, soit de manière positive. Donc, ici, je vais augmenter euh, l'intérieur un tout petit peu comme ça ok euh, et là je pense que c'est plutôt bon je peux également ajouter le bevel un tout petit peu et mettre ici à 1 un. une fois que j'ai fait ça ici je vais supprimer ceci du moins dissolve Dissolve Edge, et ici je peux augmenter la résolution en mettant ici à 4. là c'est beaucoup plus, lisse Une fois que la pièce a été réalisée, on va faire slash pour faire revenir les éléments de la scène et on va la placer ici en bas, je vais faire euh, un scale comme ça. Je vais sélectionner mes éléments ici. Je vais faire un slash. Alors là, même la chaise sera là. Je fais un slash. Avec un shift, un shift maintenu. Et je vais placer ça ici. Et là. Là au-dessus. On scale. On déplace. On déplace vers le haut. On scale. On fait un slash, on fait un shift maintenu un slash, on sélectionne ça, ça, ça, ça un slash, on déplace la comme ceci. Ici, on va euh, un tout petit peu Alors, tac tac. Ici, on va un tout petit peu déplacer ça vers le haut. Ici, je déplace comme ça. J'ai fait un slash. Ok, c'est parfait. Et maintenant, euh, alors c'est presque parfait, on va tout simplement baisser un peu ça, alors ici, tac, tac, tac, tac, on va baisser un peu ça, là, ou alors tout simplement on va mettre ça vers le haut. Ça, ici. Ok, nickel. On va euh, à présent. Non, ici on va un tout petit peu ce qu'il est. Ça. On va à présent réaliser la pièce ici mais sauf que pour faire ça on va utiliser une autre image de référence et donc celle qu'on va utiliser sera euh, alors attendez je regarde bien tac tac tac ici non là non ici non plus et euh, là, ouais, mais c'est pas vraiment très cool. Du coup, c'est euh, ouais, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Et donc, pour faire euh, notre objet ici, on va tout simplement utiliser un cube, encore une fois. Donc, on va faire Shift A, on importe notre cube, on part sur la vue de profil, et on va euh, éditer tout ça. On déplace là, on déplace ici, et on place déjà euh, notre élément au bon endroit. Donc là, on dit que c'est en dessous du siège. Et ça a une forme un peu rectangulaire, du coup on va faire un S, X. On déplace comme ceci. Et on va faire un slash du coup on fait slash et on va aller en edit mode on va faire contrôle tab pour aller en mode de sélection d'edge et on va faire un bevel des edge ici donc je vais faire ça je fais un contrôle b pour le bevel je mets un 1. comme ça je peux également faire une fois une pierre de co avec l'autre côté je vais faire un contrôle b comme ça je mets à 1 pour le bevel et on a ça ok là sur si ma vue de profil je peux également aller en wireframe et déplacer ici déplacer faire un ctrl r ici Faire un SZ de 0. Ok. Déjà là, on a quasiment la, la même forme que ici. On va maintenant ouvrir une autre rêve. Elle était assez longue celle-ci. Niveau du coup ici open. Euh, ici c'est bref Ok. On me dit ici en haut c'est lisse. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'outil knife pour là en haut. Du coup je fais un K ici et là. Je valide et je fais de même. Là, donc du coup, là, c'était pas, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment nécessaire de le faire. Et donc, je fais Ctrl Tab, mode de sélection de face, je fais une sélection ici, je fais un S, Z, de 0. Là, c'est parfait. Et donc, sur ma vue de profil, je peux également aller en wireframe et faire un Ctrl R ici. Je fais un Ctrl A ctrl euh, r je fais glisser mon vertice je fais un s z de 0 comme ça c'est parfait et euh, ce que je vais faire c'est tout simplement créer cette partie ici là pour faire cette partie je vais venir là je vais faire un un CTRL R, comme ça. Je vais aussi supprimer ici, X, delete, vertice. Je vais euh, faire glisser mes vertices ici, vers le bas. Comme ceci. Et euh, on va faire un bord select ici. Vous voyez que déjà là on ne peut pas faire un bevel parce que il n'y a pas de euh, matière ici, c'est pas rempli. Donc ici on fait un alt et clic droit. On va désélectionner ici, ici, on fait F. Je fais de même ici, je fais F, je pars sur ma vue de profil. En mode wireframe, je vais pouvoir faire un bevel. Donc là, je fais un box select. Je fais un contrôle B comme ça et je remonte. Ok, déjà là c'est plutôt bon. Euh, ce qu'on peut faire pour améliorer tout cela, c'est également arranger la topologie ici. Donc on peut utiliser l'outil Knife, comme ça, comme ça, ici. Ici et ici. On valide. Alors là, j'aurais pas dû mettre ça ici. Donc, je vais recommencer l'opération. Vue de profil, je fais un cas, Je fais ça. Tac. Je pars sur euh, ma vue de dessus je viens ici et je viens ici tac nickel je recommence l'opération je fais un cas ici et là je mets un ici. Je mets l'autre ici. Là et là. J'appuie sur Entrée. Enter. Et donc je fais avec euh, le dernier. Le dernier, c'est celui-ci. Je fais un cas directement à partir d'ici. Je vais là. Tac. Tac. Ici. Et là. Je valide. Ok, là, j'ai une bonne topologie. Je vais pouvoir utiliser le modifier Bevel. Vous voyez que le modifier Bevel, il va euh, arrondir tous les coins. Je vais venir ici. Je vais augmenter ça. Et je vais faire un smooth. Je peux également augmenter ici. c'est plutôt bon j'ai fait un slash on va à présent terminer en positionnant correctement notre élément du coup on va changer de ref on va prendre euh, cette ref et ici, d'après ma ref, je dois encore euh, scaler ça, placer ça un tout petit peu plus haut sur ma vue de profil et en wireframe. Je peux ajuster un peu tout ça. Ici, en faisant S, Y... Alors ça c'est pas cool de faire ça. Ce qu'on va faire c'est déplacer un tout petit peu la chaise en arrière et déplacer nos éléments un peu en arrière. Du coup là on déplace comme ça. Euh, on va également sur les autres faces, euh, comme on sait, et c'est plutôt euh, pas mal. Et donc, avant de terminer cette vidéo, on va euh, faire une partie qu'on n'a pas fait dans une vidéo précédente. Et donc, cette partie, c'est ceci. Donc on va le faire assez rapidement. En Edit Mode, après avoir sélectionné nos curve, on va faire un Shift A et on va importer un autre paf. Ce paf, on va le placer ici en vue de face. On va placer ça ici. On va scaler avec un Alt S. Pas. Euh, on va faire comme ceci. On va supprimer ça et ça avec un x delete vertice on déplace notre premier élément on déplace notre second éléments on fait L et on déplace comme ça ici en vue de face on va tout simplement déplacer vers le haut et donc j'ai fait ça j'ai fait ça je fais, ça, je fais euh, déplacement sur l'axe des x je fais un autre ici et on a ça pour le moment on va laisser ça comme ça euh, avec la, la queue on va finaliser sûrement ça dans la vidéo précédente du coup je pense que niveau moteur de notre euh, de notre engin c'est plutôt ok on fait de nouveau Slash, on a déjà quasiment terminé la modélisation de notre voiture. Ce qu'on va rajouter c'est tout simplement un élément que je pense que c'est nécessaire. Du coup je vais venir ici là. Je vais, moi je vais rajouter euh, un cylindre qui va quitter d'ici et arriver de l'autre côté. Là c'est mon ajout personnel, du coup je fais SHIFT A, je viens Cylinder, je laisse ici A16, et je laisse Nothing. Je vais faire une rotation sur l'axe R, X de 90 degrés. je scale comme ça, je me déplace. Je pars en vue de profil et je pars en wireframe. Du coup là, je fais mon G, je me place ici. En vue de dessus, je vais faire S, X, comme ça. Je fais un slash. Je fais D contre R ici. Et je smooth. Je fais un subdivision surface. Je smooth, smooth. Euh, là je vais alors ici je vais placer ça en bas alors en face, au fil de face wireframe ça va être un peu bizarre alors je vais essayer de faire quelque chose de ce genre ok ça a un sens je vais faire slash vue de face ici je vais faire une extrusion et je vais déplacer ça comme ça extrusion encore je déplace un tout petit peu je fais de même de l'autre côté ou alors je peux utiliser le mesh symmetrize en sélectionnant tous mes vertices je pars dans mesh je pars sur symmetrize et je vais faire 2 X à moins X. Je fais CTRL R ici. Je fais un autre CTRL R ici. Et je fais un slash. En edit mode, je vais un tout petit peu déplacer ça vers le haut. et en edit mode toujours je vais euh alors ici ça ne doit pas être visible je fais alt et clic droit et je déplace l'intérieur je fais un slash je regarde et quel niveau c'est et c'est pas bon du coup je fais ça tac Alt tu cliques droit. Tu fais slash. Pas visible. Et je recommence. Ici, tac. Et tac. X à moins X. Avec un slash, on a ça. Avec ma vue de profil, je vais pouvoir dupliquer ça. Avec un Shift D, je place l'eau ici. Sauf qu'ici, je vais faire Alt et clic droit ici. Je vais faire un V. Un v ici. Un LX, DLX. Un LX, DLX. On resélectionne le tout, en fait un S X juste là L S X S X de profil. On déplace comme ceci. Shift-C. Ok nickel, je te, rend, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va faire cette partie de la voiture de nos personnages. Ciao